Alors l'idée de faire un potager est venue déjà du confinement où euh, bah, on tournait un petit peu en rond. Alors le confinement, il m'a aidé euh, bah, à me débrouiller avec les moyens que l'on avait, à, à faire quelque chose. Donc euh, bah, on avait quelques planches qui traînaient. J'ai commencé à monter un, un bac puis ensuite la terre, et puis ensuite sont venus les, les plants aromatiques, etc. Donc le confinement a vraiment, euh, a, vraiment euh, a vraiment permis à se, à, à se débrouiller par soi-même avec les moyens du bord. Ça c'est le, le point positif du confinement. quoi. Après euh, bah les, la, la nature, le soleil euh, fait le reste. Et puis quelques petites informations sur, euh, sur les journaux, sur internet, euh, pailler le sol pour garder l'humidité, etc. Mais ça, le confinement m'a permis de, de prendre le temps de regarder tout ça, parce que sinon, je n'aurais pas eu euh, le temps de, de, de, le, de le faire. Ah ben bah le confinement, le confinement l'a fait avec moi quand même. Hein, parce que. Parce que le confinement, il n'a pas de bras, il est, il est, il est mystérieux puisqu'on ne le voit pas. Et puis tous ceux qui ont plein de bonnes volonté, ils ont toujours plein de bonnes volontés pour aider, pour dire oui, oui. Mais finalement, tu te retrouves que ben, c'est aide-toi et le confinement t'aidera. Mais le confinement, il ne fait pas tout. Hein. Voilà. Il faut que tu aies la volonté de le faire et le plus dur, c'est de dire... Je vais le faire et dès lors que tu as pris ta décision, eh ben, euh, ben le confinement tête parce que ben, tu es tout seul, tu n'as pas de marchand, tu n'as pas, pas de commerçant, tu n'as rien, tu n'as que ton internet et tes petits bras et le, les petites planches que tu as dans ton jardin. Voilà. Donc le confinement a vraiment participé à tout ça.